nous sommes en Casamas. Président Ousmane Sonko, un leader de la coalition qui est venu Assalamu alaikum! I'm going to go to the football. I'm going to Let's see you. There's C'est lui, il Président, Cheikh Diagne, coordonnateur du pays. Wassalam Mustafa ici. Excellent. Président, Habib Fri. Nous t'aimons Niger, terre de paix. Excellent. Madame Maïmouna Bousso, la Présidente, excellent. Président, cher eh. Tijan J, pour le excellent. Président Ting excellent. Bon, je te excellent. Oh, les gars, le nom est Président Ousmane Moulin, qui a fait le candidat et le bouquinin, l'homme est le nom de Kadou. Est piano, un oui, ma ça fait même pas ça, mais... Donc il faut qu'il continue à côté. Il faut qu'il soit à côté. Il faut qu'il nous à Il faut qu'il soit Il faut qu'il soit Il faut qu'il soit à côté. d'Orkadougui, l'honorable député Khadik Hay, pour avoir à bien nous continuer à plaire avec le président Ousmane Sonko pour qu'elle ait fait une honnête compétition. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. de département de est derrière la coalition Nous délégation de de nous maintenant de C'est la moelle de tout, on Il est Il est Il est Il est Il et commencé commencer faire une de notation. Je sais comment remporter Paris de la mobilisation. La première il a des que nous étions truies. à Faire une la mobilisation je ne sais pas vous avez vu habitants. vous avez vu que vous avez 10 que vous avez vu que vous la vu que vous vous avez vous vous avez en valeur, en valeur relative. valeur relative. mathématiquement, mathématiquement, mathématiquement, comme ça, comme Mathématiquement, mathématiquement, ça, comme ça, comme comme comme je me vous de la fille, législature du passé. Je de la soie du à mon député. Voilà mon mon nom. À mon nom. À mon est-ce que depuis que si nous notre monde, notre à l'honorable détective Quand vous avez gagné Quand vous gagné notre Si vous comparez à Quand vous avez gagné notre Quand je il ne faut pas faire deux fois la même erreur. Il tous les moutons se promènent dans les rues d'Abidjan mais ils n'ont pas tous le même prix. Oui, Assemblée nationale, il y a des députés qui ont été dit comment nous sommes Nous députés, nous députés. Nous devons être députés, députés, nous députés. Nous, il ne faut pas se tromper deux fois. Nous ne pouvons une majorité écrasante. Maintenant que ça m a fait, Monsieur le maire, nous avons les deux députés du département de Bunkering, Incha Arabi, dimanche à 19h, les deux députés du département de Bunkering, nous l'intercoalition Walu y Mais pour cela, pour cela, nous vous ai dit de vous avez nous ne Nous Ne touchez pas. Vous n'avez pas bulletin. Parce que nous avons faire. Monsieur le maire, c'est un dernier argument. Moi, je suis Si vous avez un bulletin, un bulletin. Si un bulletin, un bulletin. Avec la photo du président Abdoulaye Wade. Dis-moi, ce le bulletin. Dis-moi, vous parlez. Si vous êtes compoté, il faut voter le bulletin il avec la photo du Président y a moi, je suis un peu un Khalifa un un peu un peu un Je un un peu un peu un peu je peu un peu un peu un peu un bulletin un peu un Je suis un Je un peu un peu un peu il parce que la répétition est pédagogique. de que que la répétition est pédagogique département de Seigneur, je suis allé au pouvoir depuis 11 ans, L'année des filles département de Bruton. Le département de Boutique. comme je qui 12 ans, je la moitié. Je suis de vie, moi je suis à de de de vous avez 48 heures modestes pour aller retirer les cartes nationales d'identité. jusqu'au jusqu 30, jusqu'à samedi à minuit. Donc, vous voter massivement. Et troisième y a sécurité. De pour sécurité. Vous à la porte, à barque, Au carrefour, Jarume, Medina, Wandefa, Yongidam, uh, Bachikanam, Bunkiling qui nous attend. Bunkiling, on arrive.